Startup Nation ont réussi non seulement un mandat, à, un mandat à piétiner les acquis du Conseil national de la résistance. Pour rappel, pour rappel, leurs actions réforme des retraites, loi sur la sécurité globale, violence policière liée aux pressions institutionnelles, réforme de l'assurance chômage, suppression d'ISF baisse des APL, démantèlement du droit du travail, abandon du corps enseignant face à la crise sanitaire, poursuite de la destruction de l'hôpital public, gestion calamiteuse de la crise sanitaire. Et la liste n'est pas exhaustive. À la France Insoumise, nous avons rêvé d'un département et d'une région écologique, sociale et solidaire. Au niveau départemental, nous souhaitons un RSA étendu pour les moins de 25 ans, engager un programme de création d'emplois jeunes avec formation qualifiante, financé par le département et rémunéré minimum au SMIC, apporter les services publics au cœur de nos communes rurales, favoriser un suivi de retour à l'emploi des personnes porteuses de handicap, appuyer l'accès à un vrai statut pour les travailleurs du lien, lutter contre le décrochage scolaire, aider financièrement les petits festivals, lutter contre l'artificialité... La l'artificialisation des sols, et notamment des terres agricoles. Au niveau régional, nous voulons la gratuité des TER, une écologie créatrice d'emplois, un soutien pour les salariés voulant se structurer en coopérative, la mise en place du RIC, référendum d'initiative citoyenne, la non-discrimination des personnes quelle que soit leur identité de genre, un plan de relance pour le secteur culturel, un plan de soutien pour les artisans et les commerçants de proximité, une aide à l'installation et à la reconversion en bio des agriculteurs qui le souhaitent, une lutte contre les fermes-usines, des contrats agricantines pour une alimentation bio et locale, une prise en charge du coût et de la rémunération des formations sanitaires et sociales. Au niveau national, nous avons rêvé de la retraite à 60 ans, du partage du travail, de la semaine à 32 heures, d'un véritable partage des richesses, de la taxation des profiteurs de crise, de mettre fin à la Vème République et d'élaborer avec les citoyens et les citoyennes la constitution de la VIème République. En ce 1er mai, jour de la fête, jour de la fête internationale de lutte, pour les travailleuses et les travailleurs, nous souhaitons partager avec vous ces rêves. Car en, en réalité, ce n'est en rien un rêve. C'est un projet réaliste, c'est un projet concret, c'est un projet cohérent, c'est un projet économiquement équilibré. Ce projet est à la portée de chacun, juste au bout de nos doigts. Son avènement ne dépend que du verdict des urnes, et ce verdict ne dépend que de vous.